Nous avons l'arme spéciale dans la first room C'est incroyable Donc bonjour à tous et bienvenue pour la vidéo Du coup je vous explique vite fait le concept Ce matin j'ai regardé un petit peu de vidéos Sur la chaîne de Soit Cool Mec Et en fait j'ai vu beaucoup de vidéos pour préparer la map Donc comment faire l'arme spéciale Le secret euh, des, petits, des petits tutos euh, d'estereg Egg euh, comme sur Die Machine euh, du style de le euh, euh, coffin dance le, le coffre là où on pouvait récupérer un laser dedans et un atout et en fait j'ai vu aussi un du coup un bug hein, je suppose euh, de comment euh, en fait aller là-haut euh, plus rapidement en fait qu'en ouvrant euh, la porte et du coup ce qui ferait que la first room serait un petit peu euh, niquée Ou en gros faudrait une règle ou qu'il patch ce bug Donc on va voir ça ensuite, hein. tout de suite euh, ensemble hein. euh, En fait il vous, il vous suffit simplement de venir là, de courir, de sauter et voilà Et donc tout le monde a dit que c'était Spider-Man. donc euh, on va appeler ça la spider first room Donc du coup euh, je, je peux venir là, donc sans ouvrir de porte, hein. je peux faire mes défis donc là, faut que je fasse des headshots et donc normalement, quand je ferai mon défi et que je vais avoir en lég... mon défi en légendaire, et bah, je vais pouvoir récupérer euh, l'arme spéciale. Du coup, en même temps, j'ai profité de cette vidéo pour donner mon avis sur la map. Hein. Bah, c'est une map de merde, hein. on va pas se cacher. Euh... Le truc qui font qu'elle est merdique, bon, le truc qui font qu'elle est bien, les points positifs, euh, c'est que c'est une nouvelle map. En soi, c'est pas une reprise, hein. C'est n'est pas... Un c'est pas une reprise de verruct ou un agrandissement de nart euh, comme avec die machine euh, ils ont pas repris la lune ou quoi bon euh, pff, voilà ils, ils ont rien euh, ils ont rien repris d'une autre map et ça c'est un point positif le deuxième point positif c'est que il y a des petits boss qui sont pas mal mais du coup c'est aussi un point négatif de la map c'est que il y a beaucoup trop de boss hein. avec, euh, avec mon poteau Revive 12 on a fait 149 sur la map et euh... et on a vraiment, il euh... a... y avait vraiment trop de boss en fait. Bon après, le, le, le, le... franchement bah ça je pense que c'est le souci du jeu. Hein. C'est que, il euh... y a, ce jeu il est codé avec les fesses, il crache tout le temps en fait. Et on a fait une partie, donc la première partie sur la carte on a crash à la 39. Et la deuxième partie, euh... et bah, on a aussi crash. à la 149. Donc du coup, bah le record, euh, quand on a fait 149, le record c'était 113, non, alors le premier jour, le record c'était 90, du coup, euh, le premier jour, bah, on l'avait, parce que quand on est parti se coucher, c'était, euh, on était à la 126, et quand on est revenu le lendemain matin, enfin le lendemain pour jouer, donc c'était hier à 15h, bah, le record c'était déjà 176, donc euh, du coup, euh, bah, on avait le record le soir, mais on l'avait plus le matin, parce qu'il bah, y a des gens qui ont joué la nuit. Donc ça c'est le gros point négatif de ce jeu, c'est qu'il est codé avec le cul et qu'on peut pas faire des manches Donc en fait, euh, en fait le, le jeu total, totalement tout le jeu, je trouve qu'il est claqué déjà Parce que euh, tous, ceux qui, tous ceux qui tentent de faire des records, euh, ça joue à la chance Tout joue à la chance, c'est si oui ou non tu vas avoir la chance euh, de faire le record si ta partie ou non, va crash Parce qu'on peut même pas savoir qu'est-ce qui fait crash quest ce qui fait crash, euh, qu -ce qui fait crash ce jeu Par exemple le no power qu'on a fait avec Zaro Vu que le no power c'est soit tu le joues euh, sans table de craft Parce qu'il y a aussi cet aspect là, il y a, a l'aspect euh, table de craft Genre euh, au niveau des classements, dans une partie c'est soit tu joues avec tout ça, tout ce qu'il y a là dedans Soit tu joues sans donc Pour ceux qui jouent par exemple sans table de craft, t'es obligé de jouer avec l'arme spéciale Et vu que l'arme spéciale sur Die Machine euh, provoque des crashs, bah du coup euh, ça joue que à la chance Si oui ou non euh, tu vas chatter sur ta partie et si oui ou non du coup tu ta partie va crash En fait au début quand Die Machine elle est sortie, je me suis dit bon bah Ça se trouve euh, Die Machine bon bah le laser il est trop puissant c'est pas, pas forcément un mal Parce que vas-y le, le laser avant sur BO1, BO2 Je trouvais qu'il était pas assez puissant Alors que c'est censé être un Voilà c'est un pistolet laser C'est pas une arme qui existe vraiment euh, C'est bien que ça soit puissant quoi J'avais foi en fait que bah, la seconde map Ou les autres Soit un peu mieux Mais franchement C'est loin d'être mieux C'est même pire Franchement c'est pire Là cette map là ils ont fait n'importe quoi il y a des boss tout le temps L'arme spéciale T'as même pas besoin de bouger de la camp, parce que du coup la camp ça se passe là-bas, là, là c'est dans l'espèce de laboratoire d'armes euh, Au niveau des spawn control dans la map tu peux pas en faire plein, parce que bah quand t'ouvres une porte ça en ouvre 12 En fait y a, tu peux pas vraiment tester euh, tu peux pas vraiment tester plein de trucs J'avais espoir que les autres maps soient mieux en fait, que Die Machine c'était de la merde mais que les autres allaient être mieux ce zombie, ce, le zombie de Cold War, pue la merde pour ceux qui veulent faire des manches. C'est trop facile, beaucoup trop facile. Il est fait pour les gens qui font des secrets. Et encore, apparemment, vu, euh, vu le retour de ceux qui font des secrets, le secret n'est pas ouf. Apparemment. Enfin du coup je sais Moi j'ai vu un boss, j'ai vu un boss fight et j'ai même pas regardé les étapes du secret parce que moi bon, voilà, je suis partie des, des gens qui font des records. Je suis parti des gens qui, qui, qui tentent des manches. En fait, je pense que ce jeu, en fait, ce jeu de zombie, il a été créé pour, euh, pour des joueurs vraiment, land... enfin, en fait, il n'a pas été du tout pensé pour ceux qui, qui font des manches en zombie en fait. Il a été fait pour, euh, pour des, joueurs, euh, des joueurs, qui jouent carrément à d'autres jeux en fait, qui jouent pas forcément euh, du tout au jeu de zombies, qui, enfin. Pas pour ceux qui font des manches, en fait, je sais pas si vous voyez pour quel type de personne je parle, j'en parlais avec ma meuf l'autre fois. Je disais à mon avis, ce jeu, il a été fait pour euh, des gens qui jouent genre à Spider-Man euh, ou, ou qui jouent à, à, à, à, je sais pas moi, à, à God of War ou Far Cry ou, ou n'importe quel autre jeu, Minecraft, tu, vois. tu sais, des gens qui genre quand ils voient un zombie, tu vois, ils sont comme ça, oh, zombie, tu sais, ils reculent, genre comme Derby en, en 2010, ils se retrouvent dans un coin, acculés, oh, c'est la guerre, les zombies Oh, oh, je mets mon spé parce que c'est la guerre. Voilà, je sais pas quoi faire. Oh, je suis en panique totale. Des zombies. Oh, oh des zombies. Oh, mais non. Que vais-je faire oh, oh, et je cours. Et je cours et je ne m'arrête pas de courir. Oh, je cours tout le temps. Je longe les murs et je me tourne. Et je tire et je tire. Oh, voilà. Ce jeu a été fait pour, pour des gogoles comme ça. Enfin, pas pour des gogoles, mais pour des gens qui, qui ne jouent pas aux zombies. Le, ce jeu n'a pas été fait clairement pour... Euh, pour les gens qui font des manches. La, le, en fait, la communauté Black Ops 1, Black Ops 2, ceux qui tapent des records, sont oubliés. Les développeurs, ce qu'ils voient, c'est que... Eh bah... Ils ont un jeu, faut qu'ils fassent des tunes avec, faut que ça ramène du monde. Et un jeu, comme ce zombie-là, eh bah, où c'est facile de passer des manches, et eh bah, pour les casus, ça, ça leur donne envie d'y jouer. Parce que, bah, ils voient manches sans, alors qu'ils tirent au laser comme des débiles. Le, tous les endroits aussi, tu peux monter les zombies. Par exemple, la stratégie sur die Machine. En gros, où tu pourrais... Tu peux jouer. Te, te, tout en mangeant ou téléphonant, ou tu, tu, tu peux faire ce que tu veux en vrai dans le jeu. Tu, tu joues et en même temps, tu te grattes le cul. Tu, tu te cures le nez. Tu, tu fais ce que tu veux. Voilà, regarde. C'est ça ce que je disais sur Twitter. Ce jeu, il est fait. Voilà. Ce jeu a été conçu pour faire 11 manches comme un abruti, ou 21 manches, et t'exfiltrer. Il n'a pas été fait pour faire beaucoup de manches <coughs> BO1, BO2, BO3, taper des records, 255 manches Déjà rien que, 200, déjà rien que BO3 où euh, le compteur il est bloqué à 255 C'est que, il y a un problème, c'est que les développeurs ils ont pas pensé à est ce qu'il y ait des gens qui fassent autant de manches Élimination multiple, alors là on va voir tiens Légendaire je l'ai, enfin oh Et je garde ma McTen Et voilà Enfin Enfin nous y sommes Nous avons l'arme spéciale dans la first room C'est incroyable Donc voilà, je disais que... Euh... Je disais que je ferais une apparition au début du jeu, à la sortie de la map, et puis après... Euh... Et puis après je retourne sur BO1, BO2, BO3 Des jeux de zombies qui n'ont pas forcément été conçus non plus pour faire des manches dessus Mais au moins les joueurs peuvent faire des manches dessus Parce que bah le jeu est pas trop codé avec le FIAC Il y a beaucoup d'erreurs hein, sur les BO1, BO2 et tout Il y en a beaucoup mais la plupart des erreurs sont connues Et ce jeu là Déjà tu peux faire des manches beaucoup trop facilement T'as des techniques de camp où t'as même plus besoin de bouger en fait Bon du coup voilà c'est la fin de la vidéo J'espère que vu que le stream a pas à cr crash euh, Que la vidéo n'a pas crash euh, elle Parce que ça serait vraiment euh, Dur de refaire une vidéo euh, Comme je viens de le faire Bon du coup euh, Fin de la vidéo, merci à tous d'avoir regardé J'espère que ça vous aura aidé à faire à comprendre que que ce jeu n'est pas oufissime, ou ça vous a donné un avis sur la map. La map est sympathique, hein, mais ouais, trop de boss et puis bah, les manches, encore une fois, on peut pas en faire parce que bah le jeu ne le permet pas. Il fait que de crash tout le temps. Donc voilà. Du coup, bonne journée à tous. Salut, et on se retrouve soit sur mon stream, soit pour une prochaine, un prochain montage, certainement. Ciao, ciao.